Salut les rôlistes, on se retrouve pour la question numéro 31 de RPG A Day 2017. Nous voilà au bout. Euh, Qu'est-ce que vous anticipez le plus pour 2018 Alors en tout premier moi ça va être les campagnes que je vais jouer. Évidemment, ce que j'anticipe le plus, qui, ce que j'attends le plus c'est bien c'est de jouer au jeu de rôle évidemment. Donc eh bien, il y a la campagne 1% qui, qui devrait durer un petit moment. Qui, euh, au moment où vous regarderez cette vidéo, aura normalement commencé euh, depuis euh, une dizaine de jours, euh, deux semaines maximum. Euh, et il y a également, euh, j'aimerais lancer une autre campagne à côté, euh, qui soit soit de Pandragon, soit de Shadowrun, deux jeux que j'adore, deux jeux qui se prêtent très bien à la campagne et deux jeux que je n'ai jamais eu spécialement l'occasion euh, d'y jouer, bah voilà, plus qu'un one shot ou deux, euh, et des jeux que j'ai vraiment envie de découvrir en campagne. Donc, euh, donc voilà, je suis Très très, très impatient à, à, à, à l'idée de pouvoir faire au moins une de ces deux là à côté de One Percent qui lui est acté. Deuxièmement, et eh bien ça va être d'être joueur à la campagne euh, des 5 supplices euh, par euh, par sans détour sur l'appel d'Octolou. Euh, C'est une partie qui devrait démarrer peut-être en septembre, euh, ou en tout cas dans pas trop longtemps. Elle devrait démarrer et, euh, et c'est Ben qui va être le MJ, Ben que vous connaissez des, des ombres de Yogsot. Donc après une, un, une an, un an et demi de, de campagne que je lui ai offert, il me rend l'appareil et, et il va euh, nous faire jouer, moi et certains autres euh, joueurs. Euh, donc les 5 supplices. Donc c'est une campagne que, que j'ai vraiment vraiment envie de goûter. Qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, de, de me barrer en Asie, de, de tester voilà, c est, c est cette ambiance un petit peu particulière que, que promet les 5 supplices. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est la deuxième chose que j'attends, il y a des parties en tant que MJ et les parties en tant que joueur. Et dernièrement, eh bien, je crois que, que de l'autre côté de l'océan, euh, il y a une V2 de Delta Green qui a pointé son nez il y a peu de temps. Et euh, je suis assez impatient de la voir venir euh, sur nos contrées, que ce soit bon, un VO évidemment, mais, euh, mais même une VF, de voir qui, qui l'adaptera et comment. Puisque Delta Green, bah c'est un jeu que j'ai toujours loupé. Hein, il m'est passé sous le nez à chaque fois qu'il y avait une partie. J'ai jamais réussi à trouver des livres de base en achat. Donc c'est un, un jeu qui me, qui me manque. Donc euh, Delta Green V2, ainsi que Pavillon Noir V2, qui devrait peut-être voir le jour bientôt. Euh, Black Book a promis qu'ils s'y remettaient très sérieusement et qu'ils sont remis à communiquer, etc. Donc euh, peut-être qu'on va pouvoir voir du Pavillon Noir de euh, bientôt. Voilà, c'était la question numéro 31 de RPG The Day 2017. Waouh, c'était un sacré taf. Euh, 31 questions, 31 vidéos euh, à, à poser. C'était une expérience excellente, euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé de, de, de me voir raconter ma vie pendant, pendant autant de temps, pendant tout un mois, tous les jours. Euh, ce format, voilà, un peu vlog, n'est pas forcément le format que, que je conserverai sur ma chaîne, mais euh, voilà, l'an dernier je m'étais dit il faut absolument que je le fasse, RPG A Day 2017, donc j'ai pris mon courage à demain alors que je suis en plus en déménagement. Euh, mais, euh, mais voilà, ça devrait être bon, normalement tout s'est passé euh, correctement, j'ai pu tout publier euh, pour que vous soyez euh, et bien, servi tout le mois d'août. On se retrouve très bientôt pour une chronique de dragon. Premier premier, j'y travaille très fort dès que j'ai fini de déménagement, je vais pouvoir me poser sur l'écriture euh, de, de la prochaine et, euh, et vous tourner ça euh, dès que ça peut. Et euh, je pense que je ferai bientôt un HRP pour quand même vous donner un petit peu des nouvelles euh, de ce qui se passe sur la chaîne, de, des projets en cours et de ce que j'ai envie d'écrire, euh, voilà, des, des partenariats que je peux, que je peux vouloir ouvrir euh, avec, euh, avec des, des potes principalement hein, qui vont faire des l'écriture ou autre afin de, de libérer un peu de temps euh, perso pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous faire plus de contenu de jeux de rôle. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi RPG Day 2017, que ce soit la question 31 ou l'intégralité. N'hésitez pas vous-même à répondre aux questions dans les, dans les commentaires que, que, bah que bah vous avez quelque chose à dire hein, sur les questions. Euh, c'était une super expérience, c'était un honneur pour moi de vous faire ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les